Bébé, tu sais, quand j'étais à Londres, la fois passée, oui. tu sais ce qui s'est passé? Je n'en revenais pas. quoi J'ai été dans un supermarché. Le monsieur n'avait rien à la poche. Il avait le couscous en tout oui. cas. Gérant! Oui? Où est mon couscous? Ah c'est bien. Oh. Oui. Depuis là, je à faire Ça va bien. Elle là bien Non, mais je en ça ça, pas. Ah. I, oh. Toi, je ça. Eh, oh, t'as un un C'est moi. Eh, mon là en un On Eh, Moi, on en faire un il faut le C'est un C'est à moi. ne veut rien dire, tu lui as donné de l'argent. C'est l'argent suffisant. Mais il a Depuis. Je demande mon plat de couscous. Tu fais attention, tu me quoi Mais tu as encore commandé couscous. C'est bon Oui. J'espère que tu peux finir oui. ces mots de plier. Bon, on parlait de, de l'autre monsieur de long là. Okay. Hmm. Tu sais qui s'est rassasié avant de quitter Et le supermarché Moi, j'ai plus que de l'eau hein. Ça veut dire quoi J'ai plus que de l'eau hein. Oui, c'est pas t'as pas tu ne veux pas manger Oui, je ne veux pas manger. Gérard Oui. Oh mon Dieu Et Tu veux commander quoi encore Et mon spaghetti. Ah, je veux, je veux. Mais je ne veux pas emporter, Je veux emporter en ça. Encore ah, mais j'espère que tu dois finir tout ici avant de quitter ici. Hein. Je ne pourrai pas. Hein. Comment Et tu veux faire quoi l'espoir de là encore Ce que tu as Je veux bien. emporter. Emporter Eh mmh. hey, Géran Oui Et hey, Emporter, le développer. J'espère que tu dois tout je finir comprends. parce que... C'est quoi Tu avais commandé ça Je veux pas quitter, Ah ok. Le bouge pas. Ah ok. Voilà. Amène-moi oui. pour emporter l'idée. Pourquoi je fais ça Emporter le Non, non, non, il n'y a pas à emporter ici. Pourquoi? Non, ça a là, emporter des hein Emporter des bouffières. Tu veux faire quoi avec tout ça là Tu veux tout manger ici, j'espère Non, je veux emporter, Qu'est-ce que je oh, ma chérie, si tu n'entends pas. Tu peux partir. Tu, tu payes tout, hein Amenez-moi deux emporter des Non, non, non, il n'y a, voilà, a pas à emporter ici. Il n'y a, a, a pas à faire d'emporter ici. Tu manges tout avant de quitter ici. Sinon, je ne paye pas. J'ai pris que de l'eau. J'ai pris que de l'eau. J'ai pris que de l'eau, donc tout finit tout, soit tu, tu fais emporter et tu payes toi-même, avec les boissons, tous les boissons. Mais baby, tu sais as que j'occupe de, de, de Londres 1, hein? hein, mon compte est bloqué, non, je n'ai plus de liquidité regarde, sur moi. Non, c'est Londres, ici c'est au Bénin, on est au Bénin ici. Bébé, ne me fais pas ça. Ta regarde comment le pays est dû maintenant. Et tu fais tout ça la petite que tu veux faire emporter, avec euh, tout ce et que qui, payer? Là, qui va payer, qui va payer ça? Moi je ne paye rien ici tant que, tant que tu ne tu ne mais ne manges. Mais dire. quoi ouais. peux quoi dire. Mais non, je, je nous… ne de de de de de... de sais des procès, mais ont des dit nous procès, quand là on procès, ont les procès, ils procès, procès, ils procès, procès, procès, procès, procès, il y a un autre président actuel là Et nous avons raison de nous pour Après tout, nous avons Non, c'est pas ça. Deux minutes nous C'est à part. Toi, tu commences ça. Eh, eh, si faire bâme, on fait le Eh, mais le point. a un point. Il y a un point. en tout cas, nous savons bien Maintenant, tu le fais emporter. Tu vas faire tout possible pour finir ça. je peux te montrer je peux te montrer facilement à mon pas ça à ma c'est pas je mange tu vois comment tu vas faire poté ici tu vois c'est le coucou. ne peux rien donc le mais des et à tu vois comme nous avons mis l'homme. Tout va. Tout bon. va. D'ailleurs, moi, j'ai pris que de l'eau. Je paye je ce que j'ai pris, je m'en vais. Bébé, tu ne, tu non, ne vas non, quand même non, pas me faire ça. Pas, tu, tu, tu, tu mais ça. comment veux-tu que je me débrouille fait, Je n'ai plus de liquidité. Oui. Je plus quoi J'ai plus que de l'eau, non Oui, oui, oui. Ouais, il faut prendre ton argent. Ah, ah merci. Oui, tout à l'heure. Ah, Bébé bien. Jérôme Eh, ah. si nous prions à Baméon. Gérant, hum? c'est avec ma nourriture que tu s'amuse comme ça. Non, là. je t'apprends comment manger. Tu m'apprends comment manger hum. Ça tombe très bien. C'est à quoi qu'on paye. Quoi Ah, mais oui, j'ai à peine mangé. Et tu as mis tes sales pattes dans mon repas. Et tu veux que je fasse quoi? Madame, à faire des problèmes là-moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas à faire des problèmes. Et tu as mis tes sales pattes dans dans mon repas. Tu es venu avec un homme, non? Bon, bon, bon, bon, Doudou a, a, a donné bon. Nous qui clair bon, Où est l'homme? Il est parti, non? Est-ce que c'est mon problème Tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé? J'ai, simplement touché la chose là. Tu as touché. Je t'ai donné la permission de toucher à mon repas. Et hey, c'est toi, je prends toi, je ne t'ai demander demandé. Paye maintenant. Je fais quoi? faut payer. Tout ça là? Ça ce n'est pas mon souci. Là, vous Mais à toi à l'aise, moi paye à la fin. Madame Tu Bon